au logiciel payé mais sinon moi personnellement donc, euh, je mets toujours dès que la, la situation ou bien l'opportunité se présente donc euh, je n'hésite pas à utiliser le logiciel libre. Puis voilà donc euh, reste aujourd'hui qu'on ne contribue pas assez à la construction de logiciel libre, on est plutôt consommateur euh, adapté euh, à moins d'adaptation. J'espère que voilà, donc euh, Diginov aura donc euh, sa trace.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 Un, parce que euh, aujourd'hui, euh, c'est fou de développer à zéro. Donc euh, autant de, de prendre donc, les pédales, mais avec euh, des solutions qui existent déjà, qui ont fait leurs preuves. Et aujourd'hui, si on parle de l'open source, donc c'est donc, donc de l'accessibilité. Donc euh, si on part sur le logiciel libre, donc derrière euh, non plus euh, tu contribues à toi-même, tu seras euh, le maître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 ça donc en tête, c'est la solution que, que je vois donc, pour, pour ça. Merci à Digineros pour cette entrevue.